Le lundi, des patates, le mardi, des patates, et jeudi, des patates aussi. Chers amis, aujourd'hui, on va faire du chamboule-tout de propagande à coups de patates. Alors quand je dis patate, on ne parle pas du tubercule, on parle des graphiques patates. Dans la vie, tu il sais, y a deux, deux sortes de gens. Vous avez les gens euh, qui aiment énormément les graphiques patates, et vous avez les gens qui aiment pas du tout ça. Et puis vous avez près l'essentiel des autres qui s'en foutent simplement. Et bien moi je fais partie des gens qui aiment énormément les graphiques patates parce que ça nous permet de comprendre plein de trucs que sinon on ne comprend pas. Et comme par exemple, et ben que en fait euh, que lorsque vous avez cette magnifique publicité dont on parlait hier dans la dernière vidéo du gouvernement qui vous dit, euh, souvenez-vous, on peut débattre de tout sauf des chiffres, Aujourd'hui, en France, 80% des hospitalisations euh, sont, je, je, je dis ça de tête, le fait de non vacciner. Enfin, le chiffre 80%, il n'y a pas de tête, mais la phrase précise. Et ensuite, tous vaccinés, tous protégés. En fait, euh, à coup de graphique patate, hein, et puis je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai une de ces pêches euh, à coup de graphique patate, on va regarder pourquoi est-ce que en fait, ce chiffre ne permet pas de conclure. Et alors attention, soyons très clairs, c'est-à-dire que depuis que la campagne est sortie, depuis que toute la propagande s'est mise en place, il y a plein de gens qui ont été chercher les données de l'adresse et qui ont été chercher les données à la base pour les voir, vérifier, travailler, pour trouver qu'il y a plein de biais, que les chiffres sont pas bons, que c'est pas vrai, que c'est pas mon propos. Je vais partir du principe que le chiffre est vrai. » Euh, donc c'est complémentaire, sur que d'autres gens qui vous disent qu'en plus le chiffre est mal construit, qu'en plus le chiffre n'est pas vrai. Moi, je vais partir du principe, mais même, encore une fois, quand bien même le chiffre serait vrai, quand bien même vous aurez 80% d'hospitalisation chez non-vaccinés, ça ne vous permet pas de conclure à quoi que ce soit. Alors pour ça, euh, c'est un truc qui va se faire en deux temps. Euh, C'est quelque chose que je ne vais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, d'ailleurs, je suis Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Tiens, je vais vous mettre en plus des, des petits liens. Je vous mets ça. Allez sur sans costume.com parce que ça va être la troisième vidéo que je fais là-dessus. Euh, en ce moment, je vous dis, moi, je, je suis dans une grande phase où euh, j'analyse comment... La démarche de recherche de vérité euh, scientifique est transformée euh, en démarche de propagande. Et comment est-ce euh, à partir de chiffres qui sont vrais, euh, on propage des idées fausses Parce que, encore une fois, euh, le, le chiffre, moi je pars du principe que le chiffre de 80% d'hospitalisation en France de non vaccinés est vrai. Mais pourtant, quand vous avez cette pub qui vous dit après 80% d'hospitalisés, donc tous vaccinés, tous protégés, vous ne pouvez pas faire cette implication. Vous ne pouvez pas dire bah, comme il y a ça, donc acte et donc allez vous faire vacciner. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de dire que le vaccin ne sert à rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ou il faut pas aller se faire vacciner. Je ne dis rien de tout cela. Je ne le dis pas pourquoi, parce que je ne suis pas dans une démarche politique. Je suis dans une démarche euh, scientifique. Une démarche politique, c'est une démarche euh, de recherche de consensus, euh, de, une démarche scientifique ou une démarche de vérité. Je ne cherche pas le consensus, je cherche la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « mais qu'est-ce que vous pensez ?» Vous ne nous dites pas ce que vous pensez. Je ne vous dis pas ce que je pense, parce qu'encore une fois, ma démarche est scientifique et pas politique, et donc ce que je pense est de nature euh, à brouiller euh, ma démarche scientifique. Bref, cela étant dit, euh, donc, mon point est non pas de dire « allez-y, n'y allez pas ». Je vous le dirai d'autant moins que je crois beaucoup à l'intelligence collective euh, plutôt que à la recommandation euh, de quelqu'un venu d'en haut qui vous dit « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Moi, je déteste qu'on me dise que, ce que je dois faire. Bon, bah du coup, je ne vais pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Bref, cela étant dit, euh, mon point, c'est vous ne pouvez pas conclure qu'il faut ou qu'il ne faut pas aller se faire vacciner, en l'occurrence qu'il faut, parce que vous avez 80%. Et, grâce, et on va réussir ça grâce à quoi Grâce à un schéma patate. Et donc, pour aller faire notre schéma patate, alors, le schéma patate, ça va être par là, hop, on va faire un de ça, parce que je suis un puriste du schéma patate, hein, je ne vous fais pas ça sous PowerPoint, je vous fais ça à la pointe du crayon. Alors, est-ce que ça va marcher comme on veut ce truc-là Donc, c'est un truc qui va passer en deux temps, et on va faire le premier temps aujourd'hui, et on fera le deuxième temps dans une deuxième vidéo, parce que je veux que ça reste simple, J'ai pas envie de partir dans un truc d'une heure, j'ai déjà fait une vidéo d'une heure. Allez sur Investisseur Sans Costume, euh, vous verrez ça. Pourquoi est-ce qu'en fait, l'étude Pasteur, euh, qui est à la base euh, du pass sanitaire, qui justifie le pass sanitaire, ben en fait, euh, c'est comme ce chiffre-là. Il ne permet pas de justifier quoi que ce soit. Et là, c'est pareil et ça va être très simple. On va se faire une jolie patate. Quic. Hop Attendez, là, hein, on va la centrer un peu mieux. Chuch, magnifique Et donc, aujourd'hui, on va le faire en deux temps. Et donc le premier temps aujourd'hui, on ne va pas regarder euh, les hospitalisations, on va regarder les décès. On va regarder les décès du Covid. Et rappelez-vous bien que euh, je suis en train de vous expliquer pourquoi on ne peut pas conclure. Je ne suis pas en train de, de prouver autre chose, euh, parce que malheureusement, euh, je n'ai pas à disposition les chiffres qui me permettraient d'aller plus loin et de pouvoir prouver. Euh, il faudrait que ce euh, soit publiés, mais comme ils ne le sont pas. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils ne sont pas publiés. Et donc, nous, ce qu'on sait, c'est que depuis le début de l'épidémie, euh, et on va, euh, vous avez un tiers des décès, à peu près comme ça, tac, qui se passent en EHPAD ou en EMS, donc dans les maisons de retraite. Et vous avez deux tiers des décès qui se passent à l'hôpital. D'accord et donc là, ça, c'est depuis le début de l'épidémie. J'aurais aimé avoir les chiffres depuis, euh, en gros, euh, on peut prendre, euh, on va prendre à partir du mois d'avril, qui est le moment où on estime que le vaccin devient efficace et qui commence à aider. Je n'ai pas ce chiffre depuis le mois d'avril. Dans L'idéal, il faudrait l'avoir depuis le mois d'avril. En revanche, les, les chiffres qui suivent sont euh, issus des données de l'adresse depuis le mois d'avril. Euh, et donc, vous avez des décès, un tiers en EHPAD, euh, un tiers en hôpital. Dans les EHPAD et dans les EMS, vous avez... Euh, selon les chiffres officiels, 98% de personnes vaccinées. Alors, ils se sont pris un peu les, les, les pieds dans le tapis. Euh, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Emmanuel Macron avait annoncé à un moment qu'il y avait plus de 99%. Finalement, c'est un peu moins. Euh, on, la, la démonstration n'est pas à ce niveau de finesse. Euh, on va dire 98%, c'est comme si c'était 100%. Si vous C'est les 2% de différence, ça ne va pas changer grand-chose à la démonstration. Et ensuite, euh, selon... Alors je vous mets tous les chiffres en description aussi, toutes les, les sources que j'utilise, je n'utilise que des sources publiques, hein. je ne veux pas de reconstruction derrière. Et vous aviez le chiffre qui était que vous aviez 78% des décès à l'hôpital, vous aviez 78% de non vaccinés. Et qu'on soit bien clair, ce 78% ne s'applique pas à tout ne s'applique qu'à l'hôpital, 78%. Euh, euh, donc ça, c'était au mois de juillet. C'est les chiffres qu'on a aujourd'hui, ils aussi entre le mois de juillet et le début du mois d'août. Et donc, 78% des décès, euh, vous remarquerez qu'on ne parle plus du nombre de décès, et je pense qu'on ne parle plus du nombre de décès parce que, à cause de ce que je vais vous montrer là. Euh, donc, 78% de décès non vaccinés, ça veut dire à peu près, euh, on va dire un truc comme ça. Quoi. Là, et puis là, vous avez les décès des vaccinés. Et donc, si maintenant, euh, vous rapportez ce 78% de non-vaccinés, euh, non pas à la population de l'hôpital, mais à la population totale, à la population française. Alors, je précise que dans les stats, on ne vous met que les décès en EHPAD ou en hôpital. On ne vous met pas les décès à domicile. Euh, Ceux-ci sont extrêmement rares. Ils ne sont juste pas pris en compte. Il y en a, mais il y en a tellement peu qu'on fait comme s'ils n'étaient pas là. Je ne suis pas choqué plus que ça. Mais du coup, en fait... Votre 78% de non-vaccinés, en sachant que vous avez presque 100% de vaccinés en EHPAD, ben il est à rapporté à la population tout entière. Et donc quand vous dit on a 78% de non-vaccinés qui meurent euh, à l'hôpital, ben quand on fait à, à, à, à sur la population tout entière, en sachant que c'est deux tiers de décès, on fait 66% fois euh, 78. Alors attendez, parce que euh, en fait je vais me rendre compte que j'ai pas... Le calcul précis, enfin je l'avais fait sur un chiffre légèrement différent parce que vous avez un chiffre, vous avez 78%, vous avez parfois 82%, ça change pas grand chose. Alors je vais vous quand même le refaire parce que j'ai pas envie de raconter des bêtises 0,78 x 0,66 et vous tombez sur 51,5%. 51 ça, ça veut dire que sur la population totale, la part de décès des non-vaccinés est de 51,5%, ce qui correspond peu ou prou euh, au nombre de personnes vaccinées, euh, au nombre de personnes vaccinées et au nombre de personnes non vaccinées, pardon, au moment où les chiffres euh, sont donnés. C'est-à-dire que si vous prenez juste ce petit schéma patate, en fait, vous vous rendez compte que euh, bah, si ces chiffres sont vrais, si vous avez effectivement un tiers de décès à euh, en EHPAD et en EMS, et effectivement 78% de décès de non-vaccinés euh, en hôpital, bah, en fait, si vous rapportez au global, la part de décès des euh, non-vaccinés correspond à la part de non-vaccinés dans la population. Encore une fois, peu ou prou. Je ne suis pas en train de, de, de, de prouver des choses fines, je suis juste en train de vous dire quand vous dites, oh là là là là là, vous avez vu quatre personnes sur cinq qui décèdent à l'hôpital ne sont pas vaccinées, cela ne vous permet pas de conclure. Vous ne pouvez pas dire que le vaccin est efficace à cause de ça. Vous n'avez simplement pas le droit. Ça, c en tout cas, c'est pas scientifique, vous avez le droit, vous dites ce que vous voulez, mais c'est faux. Euh, c'est une falsification, c'est une erreur, c'est une faute, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas vrai. Euh, alors maintenant, bien évidemment, ce n'est pas ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit à euh, 80% des hospitalisations, euh, sont des personnes non vaccinées. Et alors, c'est là où il va falloir qu'on fasse la deuxième étape, qui est probablement un peu plus compliquée, et qu'on fera dans une autre vidéo. C'est pour ça, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Hein, je vous mets un petit lien euh, là-haut là euh, pour avoir la, la suite. Euh, parce que rien que si on s'arrête là, et qu'on vous dit « Ah, alors en fait, euh, ce qui est le grand message hein, aujourd'hui, le vaccin protège des formes graves », Bon bah, il faut croire que la mort, ce n'est pas une forme grave. Euh, en tout cas, si vous voulez, il y a un hiatus énorme, qui est que, ah, il protège les formes graves, mais à la fin, il y en a autant qui meurent. Il y a un truc qui ne va pas. C'est, voilà, là, y a, y a, vous, vous comprenez déjà, juste comme ça, que même si le chiffre est vrai, simplement, de façon de la logique simple, ce n'est pas pour rien qu'il ne parle plus de décès, euh, c'est qu'il y a un truc qui bug, il y a un truc qui ne va pas. Alors, on va regarder plus en détail demain comment on peut remonter la chaîne euh, entre de, des décès, des... Euh, euh, les euh, soins critiques, les hospitalisations, la population générale, euh, il y a quelques surprises assez marrantes, il y a des trous dans la raquette, hein, par exemple les décès à l'hôpital, ce qui ne sont pas passés par les soins critiques, vous avez un truc très intéressant à les regarder par là, mais euh, aujourd'hui on s'arrête à le, le, la part de décès euh, à l'hôpital ne peut pas permettre de conclure à une efficacité euh, du vaccin, et rien que ça, encore une fois, si le vaccin euh, ne protège pas du décès, euh, bon, euh, comment est-ce qu'il fait pour protéger d'une forme grave C'est-à-dire qu'il y, y a un moment où il y a un truc qui bug. C'est-à-dire que s'il protège d'une forme grave, c'est-à-dire qu'il va protéger un moment. Et à l'inverse, il, euh, il va devenir plus grave à une autre étape. Si vous voyez ce que je veux dire, pour retrouver l'équilibre à la fin. Donc il y, a un, il y a forcément un bug quelque part. On verra ça demain. Partager euh, partager cette, cette, cette simple patate de logique extrêmement, on va pas très loin du tout. Euh, il va falloir que je brouille ça, parce qu'il y a un numéro de téléphone qui apparaît. Bref, désolé. Et moi, je vous dis à votre bonne... Alors là, bonne fortune